Franck, euh, le mois passé, nous avons abordé de très loin l'informatique. On n'a pas parlé du prix, on va peut-être le faire dans cette émission, puis on parlera peut-être des programmes dans une autre. Alors, euh, qu'en est-il exactement Est-ce que c'est une passion, un hobby cher Est-ce que c'est un hobby abordable euh, bah, Je crois que la gamme de prix est suffisamment large pour que les deux soient, soient justes. Mm -hmm. On a euh, des machines, disons, dans un bas de mm -hmm. gamme, moins de 1000 francs. Mm -hmm. On en a deux ici. Le ZX80 et le Commodore. Mm -hmm. Ensuite, dans une gamme. Euh, Un petit peu plus chère. Disons 1500 francs, 1500, 2000 ouais. 000 francs, on a le TRS couleur. Ouais. Et ensuite, alors là, on. On passe ah, quand même une étape euh, avec l'Atari et l'Apple euh, aux alentours de 3 000, 4 000 francs. C'est ça. Alors, enfin, disons 2000 de 2 à 3 et plus, disons, hein. alors lorsqu'on parle du moins cher, puisque c'est le ZX80, qu est quels sont les avantages quand même de cette petite machine D'abord, est-ce qu'il fait Montez. la même chose que les autres Est-ce que c'est aussi une machine euh, qui marche avec du basique, par exemple voilà, tout à fait. C'est une machine qu'on peut considérer comme une machine d'initiation. Euh, on peut très bien apprendre le B à bas du basique avec cette machine. Donc, euh, ce n'est pas une machine professionnelle. Il ne faut pas imaginer l'utiliser pour autre chose qu'une qu initiation. Mais par contre, une initiation à bas prix, vu que. Euh, le Sinclair coûte aux alentours de 300, 300, 400 francs. C'est-à-dire que ça permet, si on n'aime pas ou si on ne comprend vraiment rien au bout de six mois à l'informatique, on peut toujours jeter le Sinclair ou le donner à un copain et puis s'acheter une planche à voile et puis passer à autre chose. Voilà. Alors lorsqu'on est à peu près convaincu que c'est quand même ce qui nous intéresse, je parle de la programmation ou même de l'informatique en général, parce qu'il n'y a pas besoin, il faut bien le dire aussi, on croit toujours qu'il faut savoir programmer... Pour faire de la fa Pas du tout, il y a des programmes qui sont tout faits. Alors avec euh, Commodore par exemple, comment est-ce que ça se passe voilà, Avec mmh. Commodore, on a une machine un peu plus mmh. euh, performante, disons qui coûte mmh. euh, cette fois aux alentours mmh. de 6, 800 francs, oh Il faut compter 1000, 1000 francs quand même. Hein. Euh, ouais, ouais. Bon, disons en prix de base. Mmh. Euh, on a une machine plus, plus classique avec, euh, cette fois, un vrai clavier qui va vous permettre euh, mm -hmm. de programmer réellement, euh, de faire mm -hmm. des programmes déjà un peu plus conséquents. Ici, il faut toujours préciser en prix de base, c'est-à-dire mm -hmm. euh, sans unité de disquette ou sans, euh, sans téléviseur va... non on, plus. On va en parler tout à l'heure. Cela dit, les téléviseurs, ça ne pose pas non plus de problème dans la mesure où n'importe laquelle de ces machines se branche directement sur un téléviseur, tout à fait normal, celui que vous avez chez vous, sans problème. Alors, euh, les jeux qu'on voit derrière, moi, en ce moment, sont des jeux qui sont généralement programmés sur sur des petites cassettes. Là, je prends une cassette de Commodore, bien que le jeu que nous voyons soit, lui, un jeu TRS. Euh, je montre la cassette Commodore pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. C'est une boîte en plastique toute bête, voyez-vous, avec le nom du jeu dessus Vous la glissez dans votre ordinateur et vous avez le jeu qui apparaît sur votre écran, au miracle, et vous n'avez pas fait un doigt de programmation là-dedans. Alors, euh, le jeu qu'on voit donc ici derrière, lui, il, ben, il est programmé pour une machine qui s'appelle le TRS Color qui est une nouvelle machine parce que je crois que TRS avait surtout des, des, des ordinateurs un petit peu bureaux, comme ça, euh, un petit peu austères. Ouais, les ça? premières machines ouais. étaient plutôt à, à mmh. caractère aussi initiation, mmh. mais euh, n'étaient programmées qu'en basique. Voilà. Donc ici, cette fois, on a une machine avec surtout les possibilités mmh. couleurs, euh, vu que je crois que <rire> beaucoup de personnes sont intéressées par les jeux euh, ouais. tels que ceux que vous voyez derrière voilà. vous. Et puis donc, on parlait tout à l'heure de disquettes, alors il faut bien préciser que toutes ces machines-là fonctionnent avec ce, donc la petite cassette qu'on a vue là, mais il y a également des disquettes sur lesquelles vous pouvez avoir un programme euh, comme celui qui passerait derrière, euh, derrière nous en ce moment. Et puis, si vous voulez évidemment lire ce programme, bien, il vous faudra la fameuse, le fameux disque drive que vous pouvez adapter sur pratiquement n'importe lequel de ces ordinateurs. Oui, mais attention, mais, alors là, euh, par contre, la gamme de prix. Euh, alors là, euh, ça, va, ça va passer du simple au double. Simple hein. au double, ça coûte aux alentours de 15, au moins 1500 francs, disons, pour un lecteur de drive. Voilà, c'est ça. Donc, pour un disque drive, eh bien, ça va vous coûter pratiquement l'équivalent de votre ordinateur. Si vous n'avez pas les moyens, ben, vous faites comme moi. Vous mettez ça sur une cassette, ça marche tout aussi bien. Et puis, passons maintenant à une catégorie peut-être un petit peu plus chère, elle, puisqu'il s'agit maintenant de l'Apple II et de l'Atari. Je ferai peut-être une parenthèse pour dire que les modèles dont nous venons de parler, qui sont de Commodore ou de TRS, ont eux aussi des modèles plus chers. Tout à hein, fait. Ici, si on a pris les machines oui. de base, je voilà. crois, de de tous les, ces mm -hmm. constructeurs-là. Alors, parlons peut-être maintenant de ces machines plus chères, qu'est-ce qu'elles font euh, Par rapport aux autres, je crois qu'elles se distinguent, Elles ont un, une caractéristique plus... une vocation plus professionnelle. Elles ont, ont un clavier euh, déjà nettement plus étoffé, euh, des possibilités d'affichage sur l'écran plus étendues, ce qui euh, euh, les destine mm -hmm. naturellement plus à des applications déjà euh, de gestion mm -hmm. euh, mais euh, les jeux, quand même, sont, Ils sont toujours très importants très important. Puisque ce qu'on voit derrière nous, là, en ce moment, c'est un jeu, lui, qui est, dessiné, enfin, qui, est, qui est destiné à un Atari 800. Alors, vous parliez d'un petit détail, là, quand même, qui est important. C'était le fameux affichage sur l'écran. Vous parliez d'un affichage-écran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, affichage sur l'écran, c'est... Oui. Nécess... On utilise l'écran oui. à la place de papier pour oui, euh, que l'ordinateur nous réponde. C'est ça. Alors, si vous pouvez afficher que deux caractères, ben ma foi, euh, oui. vous êtes très restreint sur le dialogue avec la machine. Mm -hmm. Euh, les ordinateurs mmh. professionnels, eux, affichent peut-être une ligne de 80 caractères, mmh. alors que la plupart de ces machines se limitent, disons, entre 20 et euh, 40 caractères. Voilà. Alors, ce que nous, ce que nous montrions tout à l'heure, à savoir le Commodore ou le, le TRS, ont des, des lignes de, grosso modo, 20, 22 caractères, 20 à point. 22 caractères. Et par contre, alors on tombe dans les Atari ou Apple à 40 caractères. 40 caractères et même on peut aller maintenant avec certaines cartes avec certains bidouillages on arrive à 80 caractères. Tout aussi. à fait pour le traitement de texte par exemple sur voilà. Apple II. Alors on a vu un petit peu tout ça c'est très joli, euh, on a vu donc qu'on pouvait s'acheter des machines très chères ou des machines pas chères mais quel est euh, le critère de choix en fait pour quelqu'un qui s'intéresse à ça mais enfin qui n'a pas un, un goût précis pour une machine précise Comment est-ce qu'il peut se renseigner, en fait Bon, le choix, je crois que c'est très difficile à faire, parce que toutes ces machines, on vous a parlé de basiques, on vous a toujours parlé de jeux, vous en avez vu euh, fonctionner mmh, sur On en voit encore machines. un Atari, d'ailleurs. c'est <coughs> très difficile de, oui. de choisir pour mmh. un néophyte qui n'y connaît rien. Alors, c'est pour ça, je crois qu'il faut, euh, pour choisir, il faut plutôt chercher auprès de, de connaissances, mmh. de groupements, mmh. euh, qui vont vous permettre de vous prêter éventuellement des, des, des programmes, programmes, de vous indiquer lesquels sont valables et quels mmh. ne sont pas, euh, de vous dépanner, de vous donner les tuyaux de base, euh, parce qu'il y a quand même un certain nombre de tuyaux euh, utiles. Oui. Donc, euh, renseignez-vous auprès de clubs ou auprès de, de vos connaissances. Je crois qu'il y a pas seulement de personnes maintenant qui... Oui, qui je crois que un... ça commence à être quand même très répandu. Hein, Tout à fait. Voir. Je pense qu'il y a quelques milliers de, de micro-ordinateurs oui. déjà à Genève. Au, aux États-Unis, j'ai lu une revue dernièrement dans laquelle ils en annonçaient 800 000 aux États-Unis. Donc ça commence à devenir quelque chose de relativement répandu. Regardez autour de chez vous, vous avez bien quelqu'un qui a une des machines qui sont là-dessus, ou éventuellement peut-être d'autres, parce qu'on n'a pas cité tout le monde, il y a Dai, il y a Goupil, il, il y a des tas d'autres marques. Sharp encore. aussi, Sharp, marres, euh, il, existe, euh, il existe des, des, des dizaines de marques. Bien, alors euh, je crois que là, maintenant on a fait un petit tour un petit peu de, de, de tout ce matériel. Vous avez amené quelque chose d'assez rigolo là, hein? Euh, voilà, voilà, nouveauté. Nous, oui, c'est une nouveauté en plus, hein, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, je vais l'apprendre. Voilà. C'est l'Epson euh, HX20, oui. ça vient de sortir, donc je crois que c'est un des premiers exemplaires qu'on trouve en Ça lave plus blanc. Ça lave plus blanc, mais par contre c'est une machine particulière. Elle est compacte, dans le sens où on n'a pas besoin de... Elle fonctionne sur pile. On a un écran, une imprimante, tout ça dans un même boîtier, ce qui permet de l'utiliser pendant les loisirs. Oui, à l'école. À l'école sous, sous la table, pour, euh, pour toutes les masques <rire> discrètes. Et euh, je crois que c'est très important. En plus, le clavier, je crois, est particulièrement euh, bien fait. On trouve euh, d'ailleurs ici des caractères accentués euh, oui, allemands. c'est assez est rare. Est très, assez très rare, rare ouais, la plupart des machines viennent euh, des États-Unis. Et mm -hmm. Donc les japonais... Euh, et puis il faut préciser aussi une chose, c'est qu'elle est prévue pour être ce qu'on appelle extensive, C'est-à-dire que, bon, effectivement, vous avez un écran qui affiche très peu de caractères, mais vous pouvez à l'aide d'un câble, simplement, la, la, la, la brancher sur votre télévision à la maison et elle vous fera le même usage mm -hmm. que le ferait un Apple ou un Atari ou un TRS ou quelque autre machine que ce soit. Tout à fait. Je crois que c'est une machine déjà à caractère un peu plus professionnel. Et oui. Ils ont annoncé que... de nombreuses extensions. Oui. Quoique le prix... Euh, varie. Mm -hmm. On Le a annoncé prix... quelque chose aux alentours de 1,500 francs. Donc, c'est une machine qui, est quand même, euh, très, qui me paraît très intéressante pour l'initiation. Voilà. Alors, je crois qu'on va terminer cette petite rubrique avec une chose importante. C'est la sortie d'un film qui est un peu une révolution dans l'histoire du cinéma, puisqu'il a été fait par l'équipe Walt Disney et il a été conçu à l'aide d'ordinateurs, et uniquement à l'aide d'ordinateurs. Il faut préciser également que les sons qui ont été obtenus dans ce film, enfin, la plupart des sons, ont été faits par un Apple II que nous avons ici, ou un Atari 800 qui se trouve à ma gauche. Alors vous voyez, c'est quand même intéressant quand même, ces petites bêtes-là servent à beaucoup de choses. On va regarder Tron maintenant et je vous signale qu'il sortira en Suisse le 15 décembre si mes souvenirs sont bons. The 511 Computer, center of the most calculating intelligence on Earth within it there exists an unknown civilization where man has never been a startling new world where time and distance defy the laws of logic i still do not understand why you want to break into the system because man somewhere in one of these memories is the evidence kevin flynn computer genius searching for answers inside the system hey hey hey That's the big master control program everybody's been talking about. Stop! I'm warning you. I'm gonna have to put you on the game grid. ...propelled into the digital world of the computer itself. Oh, man, this isn't happening. It only thinks it's happening. Who's that guy? That's Tron. Wrapped inside an electronic arena where love and escape do not compute. Journey across an electronic sea on cycles made of light. Get them! Mestron, ne trouvez-vous pas qu'il y a la matière à perdre la tête? To be or not to be, that is the question.